Bonjour frères et sœurs Mais bonjour et bonsoir qui Bonjour l'instruction du jour Le bonsoir c'est La formation d'une connaissance Et la connaissance Part du soir parce que c'est à ce moment là Le corps est reposé Et l'esprit de Dieu travaille à l'intérieur de nous Et comment il a mis Adam Dans un profond sommet mm -hmm. Comment aussi il a révélé Adam Et la femme qui sort De la chair de l'homme Qu'il tire la femme de la chair de l'homme. Et c'est là qu'on comprend aujourd'hui. Pourquoi tant de défections dans une famille Pourquoi tant de confusion dans une famille Dans des couples Pourquoi dans tant d'autorité, parfois, l'autorité, l'autorité de la chair Mais si vous marchez par l'esprit, par l'imploration de l'esprit, vous aurez cette autorité sur cette chair qui essaie de prendre l'autorité sur vous. Comment depuis là, dans le de genèse sur la création de l'homme et la femme. La femme a été tirée de l'homme dans un profond sommeil. Comment l'homme restaure la femme. Comment l'homme alimente la femme. Et comment la femme reçoit de l'homme. Et comment la femme se transforme par la manifestation puissante de l'Esprit de Dieu mais par l'homme de sa chair lui-même. Comment il reçoit, elle reçoit l'esprit. Mais en sortant de la chair, c'est une force. Et c'est là qu'il te dit Femme, soyez soumise à ton mari et homme, honore ta femme. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un déversement où la femme se croit homme et les hommes qui tournent vers la femme. Nous, nous allons où et comment Dieu peut détruire ce péché Et ce péché est détruit sous la croix. Comment aujourd'hui aussi nous nous trouvons dans une défection, car les parents n'ont point d'autorité. Dans une défection, comme si l'homme n'a pas d'autorité chez lui. Dans une défection, la femme qui est soumise à l'homme comme une esclave. Il parle de justice de la droiture du cœur de l'église. En faisant, en créant la femme, Dieu a créé ce qu'on appelle les deux n'en que la similitude d'une vie qu'on doit vivre, mais par le respect des uns et des autres de soi-même. Comment aujourd'hui, la contestation de la parole de l'homme, où la femme se trouve dans sa parole être aussi incontesté pourquoi parce que c'est la chair mais quand il y a l'autorité de l'esprit il y a la soumission de l'autorité de l'esprit il y a être honoré honoré son semblable mais honorer l'esprit de Dieu en face les deux n'en font qu'un et il le dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Mais voici par où il est deux, il envoie son esprit. Mais la désobéissance est sortie de la faiblesse de la chair par la vue. Je vous dis bonjour. Mais vraiment, vraiment que pourquoi cela? C'est de comprendre aussi que notre conscience doit être éveillée, que nous ayons cette vue. Cette vue de voir comment devrions-nous fonctionner dans l'observation. Nourrissez-vous des hymnes, des cantiques et de la parole de Dieu. On se pose des questions, j'ai tant de problèmes, parce que nous désobéissons. Et il dit à ce sentier. Il crie dans le désert car il veut nous sauver, nous qui sommes dans le désert. Il appelle à l'obéissance de ses lois, de ses commandements. Nous refusons cela car nous marchons par une chair qui est corrompue. Salutations, mes frères et sœurs. Salutations aux différents pasteurs. Salutations à la Martinique. Salutations à la Guadeloupe. Salutations au temps de réveil. Salutations aux différentes églises de la Guadeloupe Salutations aux frères et sœurs Salutations aux femmes Salutations aux enfants Salutations à tous Et même ça vous avez un mémoire Je t'aime dans l'amour du Seigneur Je même les autres Parce que mon dit qu'ils m'ont aimé nous Mais part ça, mon Dieu dit qu'ils Parce que regardez bien parce qu'il vous a fait quelque chose, peut-être certainement, involontairement par l'esprit, volontairement par la chair, ou involontairement par la chair, et volontairement par une conscience de l'esprit. Alléluia Comment l'esprit de Dieu appelle à l'obéissance de la sagesse de l'esprit, l'esprit céleste Aujourd'hui, ce même jour, nous parlons de la lumière du monde. Comment Moïse a vu la lumière, le buisson ardente, qui ne se consumait point Dans l'œuvre de Jean 12, à partir du verset 29, vas-y, dit. La foule qui était là et qui avait entendu heures que c'était un tourneur, d'autres heures, un ange lui a parlé. Jésus dit Ce n'est pas à cause de. Moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. La voix que vous entendez, c'est à cause de vous. À cause de nous. Ce n'est pas de moi. Dieu ne parle pas à moi, il parle à vous. Parce que ceux qui ont déjà la connaissance ont déjà entendu. Mais pas à ceux qui n'ont pas la connaissance et qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de restauration, qui ont besoin d'aplanir ce sentier. On peut vous aider à cela. Si vous écoutez attentivement, c'est dans l'œuvre de l'Éternel qu'il se manifeste. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une étude de religion, nous voulons quand même pas parfois rentrer dans la profondeur de la parole, c'est une connaissance, parce que tu te dis faute de connaissance, mon peuple pégé. C'est à cause, la foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre, d'autres disaient, un ange qui a parlé. Jésus dit, mais ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. La voix que vous entendez, c'est à cause de vous. Continue.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 Pour Amen. permettre ouais, de rentrer dans cette repentance, la remission de nos péchés, il préparait déjà la remission de nos péchés. Amen. Est-ce qu'il l'a préparé avec la chair Est-ce qu'il l'a préparé avec lui-même Est-ce qu'il l'a préparé par sa propre volonté Est-ce qu'il l'a préparé avec une autorité autour de lui, avec les douze disciples Est-ce qu'il l'a préparé par son plan à lui Est-ce qu'il l'a préparé avec beaucoup de réflexion. Il n'a rien préparé parce qu'il était cher. Il attendait la volonté de son Père. Et c'est pour cela, quand nous sommes en prière, notre Père qui est au ciel, écoutez bien, que ton nom soit sanctifié, le sanctuaire, que ton règne vienne, les anges, que ta volonté soit faite. Au tabou. Il n'a rien fait de sa volonté. Parce qu'il parle de l'Esprit. Dieu est Esprit. Dieu est esprit et vérité. C'est le feu. Parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle la purification, être pur pour pouvoir y rester en face de l'éternel. Vous avez vu comment Moïse s'est retrouvé devant la face de Dieu, dans ce buisson ardent Il s'est détourné avec une détermination. Mais il ne suis pas déterminé pour voir la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu nous vend. Et vous voulez marcher, mais on n'a pas dit ben, qu'il y un tel qu'on s'en des affaires toute la journée, tout le temps de prier. Maman. Il a dit oui, il fait prier pour vous. Il t'a dit oui, venez appeler. Mais il y a un moment, il parle de relations intimes. Il parle de relations intimes. Il t'a dit maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le poste de ce monde sera jeté dehors. Il a vécu là-haut. au oh, mort où se trouve ton aiguant vous aussi vous avez cette capacité de vaincre la mort mais de vaincre la mort il parle aussi de la repentance, de la remission des péchés sur l'immersion d'eau qui est le baptême lui-même Alléluia la repentance d'une sagesse mais la repentance de l'écoute la repentance d'une sanctification de l'écoute d'être sanctifié l'écoute de l'esprit le corps, l'âme et l'esprit le corps, l'âme et l'esprit et voici, 34. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis, dis, donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est-ce, Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Mm -hmm. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyons en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Alléluia. Peu de temps, rachetez le temps. C'est un avertissement très profond. Voyez ce qui s'est passé sur le coronavirus. Comment les hommes se sont retrouvés frustrés, calfétrés chez vous, chez eux, les familles. Être esclaves ne pouvaient pas sortir. Et beaucoup à ce moment-là cherchaient les églises. Beaucoup recherchaient en Dieu cette restauration. La lumière est peu de temps parmi vous. Ne marchez pas dans le télèbre. La lumière, il parle de la lumière. Écoutez bien, il parle de la lumière, il te parle de l'esprit. Il parle de la lumière, il te parle de la vérité. Il parle de la lumière, il te parle de la sanctification. Et nous allons vraiment rentrer dans ce moment de prière. Dans ce moment de prière, parce que beaucoup ne savent pas prier, mais seulement à appeler l'Éternel, il vous répondra. Famille à moins de qui est en prison, j'en là. On sait dit vous voulez prier en esprit. Et là, on va lire le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Thessaloniciens 5, verset 23. Comment cela 5 verset Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans la conscience, dans le subconscient et dans l'inconscience. Quand on redescend ce point terrestre. Et quand on remonte dans l'Elysée, le corps, l'âme et l'esprit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Alléluia c'est-à-dire pour prier l'éternel pas un météo obligé de prier parce que Moïse va il se prier comme ça il te parle de la sanctification qui est cette voie comme M. Mosquet disait sanctuaire personne ne peut rentrer, non, mais par le de plan symbolique afin, dans l'œuvre, il montre le sanctuaire par l'immersion d'eau, par le baptême, par la repentance, par la remission des péchés. Et là, on peut rentrer à donc sanctification. C'est là qu'on peut rentrer dans cette... On devient un être vraiment de lumière. Mais nous sommes les êtres de lumière. Nous qui sommes alliancés et les enfants de Dieu parce que nous allons donner notre vie à Dieu. Notre vie à Christ. Et c'est pour cela la foule nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Mais pour te dit dans le livre de Jean 14, il dit, demeure en moi, je demeure en vous. Attachez-vous au vrai cèpe. Parce que cette alliance qu'il parle, cette alliance qu'il parle, il parle aussi de l'humilité. Mais il définit aussi une obéissance. On ne va pas certainement s'éterniser parce que la lumière se l'humilie. L'humilité précède la gloire. Quelques secondes. « Oh Dieu Tout-Puissant » Et nous allons prier. Nous allons prier pour des mondes qui pourront dire « Ouvrez-y à pour pourront dire toucher vous. » Et nous allons prier pour les idées aussi, mais pas trop long. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Marchez pendant que vous avez la lumière. Vas-y, mon frère. « Oh Dieu Tout-Puissant »« Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu donnes à chacun d'entre nous. » Père, nous mettons la Guadeloupe entre tes mains, Père. Car, Seigneur, nous vivons dans un monde où il y a les ténèbres, où il y a beaucoup de personnes qui sont captives, où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la servitude, mon Dieu, qui crient à toi. Mais tu vois la souffrance de chacun, mon Dieu, car tes oreilles ne sont point trop dures. Mais, Père, que tu puisses étendre ta main au Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses délivrer ton peuple, car, Seigneur, l'Éternel t'a roi pour délivrer les captifs et libérer les opprimés, afin que chacun d'entre eux, mon Dieu, puisse rentrer, Seigneur Jésus là où tu demeures et là où tu sièges de là où dans ton trône, Père. Que tu puisses toucher les cœurs, mon Dieu, afin que cette gloire ne puisse point rester à l'intérieur de mon Dieu. Afin que tu puisses briser les chaînes au Dieu Tout-Puissant qui les amène dans une captivité. Quand tu dis qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, nous mettons la gloire de entre tes mains afin que ta lumière luise à l'intérieur de chacun d'entre eux et qu'il reçoit ta manifestation dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Nous te disons merci, Père, sois béni et amen. Amen, Amen, Amen, Amen. C'est vraiment un moment de bénédiction pour ETV, pour, pour Jari, pour Bemao, pour la Guadeloupe, pour le monde qui est dans l'oppression. C'est un moment de bénédiction, Dieu appelle vraiment au peuple qui ont besoin, qui ne savent pas croire, mais à une seule personne. Le seul qu'on doit croire, c'est le Christ, c'est Jésus, le roi des rois. C'est le seul, parce qu'aujourd'hui, il y en a aujourd'hui qui sont après toute forme d'occultisme, c'est de faire toutes choses. Mais Dieu appelle seulement à prier simplement. Rentrez dans cette conversion, convertissez-vous, vous allez comprendre, convertissez-vous, vous allez voir la lumière, car Dieu est grand. Je vous dis merci, merci de ce moment, car aujourd'hui c'était ce cri la sanctification. Mais pour toucher la sanctification, c'est une définition le corps, l'âme et l'esprit. Et comment Moïse est rentré dans le sanctuaire. Il a retiré ses souliers, car cette terre est sainte. Et vous voulez rentrer dans cette terre sainte, passer par le cheminement de la voie de l'obéissance qui est l'humilité, par le nom tout de Jésus, je vous dis merci et Amen. Et que Dieu vous garde à certainement dans un mois ou la semaine prochaine. Que Dieu puisse vous bénir à tous, à tous et à toutes. Au nom de Jésus, Amen.